Hier, on a déjà commencé à monter euh, les cordes pour faire un équipement de passage pour que s'ils tombent, euh, ils soient retenus dans leur sangle. Et il manque un brin de corde en haut et un brin de corde en bas, donc on va faire des allers-retours et peaufiner l'équipement. Que la corde soit le moins gênante possible pour les coureurs.